Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et ça fait un bail que j'étais passée par ici, je vous fais enfin une vidéo et notamment sur des sujets qui me passionnent et euh, qui je sais vous intéressent énormément sur votre cerveau, sur et eh bien comment parler anglais grâce à votre cerveau parce que c'est un outil merveilleux qu'on ne connaît pas du tout et quand on en connaît au moins une petite partie qui permet euh, de connaître au moins ces mécanismes naturels d'apprentissage, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'apprendre en pagayant dans le même sens de la rivière, euh, plutôt qu'à l'inverse. Et c'est ce que j'ai envie de vous parler, euh, c'est de, de ce don. J'ai quoi Je... Bref, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Euh, mais juste avant, avant de vous en parler, et notamment de la positive attitude, euh, eh bien, euh, on va j'ai envie d'en parler un petit peu, j'ai envie de faire un peu de teasing aujourd'hui, c'est qu'on a notre gros événement annuel euh, qui aura lieu d'ici quelques semaines. C'est la One Week, c'est euh, une semaine euh, unique en France. Euh, on est les seuls à faire ça qui allie le coaching d'anglais et le développement euh, personnel. Ça va être une semaine de dingue, on attend plus de 2000 personnes. Donc si euh, vous êtes abonné, euh, regardez bien vos mails, regardez bien vos spams parce qu'on va vous envoyer toutes les informations. On a des invités de folie, euh, ça va vraiment être une grosse fête. Autant pour vous que pour nous, la Maratime. on est hyper excités. On a passé l'été à vous préparer tout ça et euh, si vous n'êtes pas encore abonné euh, au sein du marathon des langues et eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description euh, en dessous de cette vidéo euh, pour télécharger le kit, le kit de démarrage pour savoir comment eh bien, euh, parler une langue en 6 mois et pas en 10 ans et, et puis voilà, le moment pub est passé. On part directement sur le sujet du jour, la positive attitude. Euh, donc c'est le sujet principal qu'on va traiter aujourd'hui sur euh, votre concernant votre cerveau et l'anglais. En fait c'est une étude de 2011 d'Anne Benson. Euh, C'est un chercheur en psychologie et il nous explique, en fait, alors ça peut nous paraître évident, mais euh, j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que qu'on sous-estime euh, ce pouvoir du, de la positive attitude. Euh, en fait, tout simplement, il nous dit que quand notre cerveau se situe dans un état positif et même qu'il est que vous êtes dans un état optimiste, eh bien, le cerveau performe beaucoup mieux qu'en situation de stress... De, de, de, de stress... Euh, ça augmente évidemment la créativité, l'intelligence, l'énergie, et là vous rentrez dans un cercle vertueux, euh, dans un cercle vertueux, qui est plus vous avez d'énergie, plus vous avez envie, plus vous avez confiance en vous, plus vous avez de l'estime de vous, et justement c'est ça qui drive en fait toutes les performances, c'est l'estime de soi, euh, et euh, surtout sur le point euh, neuroscientifique du terme, et bien quand on est positif, euh, quand on se sent bien, ça déclenche de la dopamine dans tout votre système. Euh, en fait, c'est des neurotransmetteurs qui facilitent la mémorisation, l'attention et donc l'apprentissage. Et ça, c'est extrêmement important. Quand vous apprenez une langue, on le sous-estime toujours, on, on... C'est pour ça que je vous en parle, j'aime vous parler de ces côtés dont on vous parle pas forcément à l'école, c'est que quand on connaît son cerveau, on connaît les mécanismes naturels, Et eh bien on essaie d'y revenir plutôt que de, euh, enfin, plutôt que de stresser. Euh, j'ai une anecdote pour vous en fait, là c'est pour ça, j'ai ça qui me vient, euh, c'est que quand j'étais euh, à l'école, j'étais hyper stressée, j'étais hyper anxieux, j'avais peur de l'erreur j'avais peur des notes euh, en fait ça faisait tous les inverse, inverses euh, j'étais dans un stress permanent je mémorisais rien, j'avais pris des médicaments pour la mémoire n'essayez pas, euh, ça ne fonctionne pas du tout ça m'a fait vomir pendant une semaine, c'est tout euh, et la meilleure chose qui m'a permis d'avoir de la mémoire et eh bien c'était de euh, d'enlever ce stress, ce nocif de mon corps, ce poison que je m'auto-créais. Je euh, et, euh, et surtout, la deuxième chose qui est extrêmement importante aussi par rapport à l'état d'esprit positif, c'est que vous allez avoir une attitude différente différente par rapport aux erreurs. Euh, dès que vous allez faire une erreur, vous n'allez pas vous dire « Ah mais je suis qu'une merde, j'arriverai jamais, je suis nulle, c'est pas fait pour moi, etc. » Quand on est vulnérable, euh, je sais que beaucoup d'entre vous se le disent et c'est ce contre quoi j'essaie de lutter euh, grâce à ces vidéos. Plus vous êtes positif, plus vous créez euh, cette, euh, cette habitude de vie. En fait, dès que vous serez face à une erreur, vous aurez plutôt le comportement inverse qui sera de dire « Ah, ok, j'ai fait une erreur, et ben super, je vais apprendre de cette erreur. » Vous allez voir le verre à moitié vide plein ou le verre à moitié vide euh, et vous allez euh, du coup ne pas perdre en estime de vous en vous disant c'est pas parce que je fais une erreur que je suis nul ça fait euh, partie du process vous faites euh, vous pratiquez vous faites des erreurs justement pour progresser et vous améliorer et euh, surtout il y a aussi euh, une autre chose dont je voulais parler vous parler c'est le SAR le système d'activation réticulaire. Euh, c'est quoi en fait C'est-à-dire que vous allez attirer à vous tout ce dont, à quoi... Euh, tout ce à quoi vous pensez. Euh, si par exemple vous voulez acheter une voiture rouge, vous allez voir des voitures rouges partout. C'est pas qu'il y ait plus de voitures rouges autour de vous, c'est juste que vous avez dit à votre cerveau je veux voir euh, des voitures rouges, j'ouvre ma conscience là-dessus, donc elle vous les montre. Et pourquoi on a ce système, euh, on peut dire sélectif d'information Parce que qu'il vous le montre quand vous lui demandez. C'est-à-dire qu'on reçoit tellement d'informations euh, à la seconde, au quotidien, que si notre cerveau absorbait tout, ça exploserait, on serait incapable de tout absorber. Donc il fait un tri sélectif et quand vous lui demandez, euh, eh bien il vous apporte ce dont euh, vous avez besoin, et vous avez ce euh, qui, qui est la phrase d'Henry Ford qui dit peu importe ce que vous croyez, vous avez raison. Et c'est exactement ça. Ça illustre vraiment le système d'activation réticulaire. Vos croyances vont former vos actions. Si vous avez envie de parler anglais, que vous dites je ne sais pas encore comment je vais le faire parce que ça fait des années que je galère, j'en peux plus, mais je sais que je vais y arriver, je vais pas lâcher. Eh bien. Euh, l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin, l'univers ou votre, ou votre star en tout cas et si c'est le cas, et eh bien venez, inscrivez-vous à la One Week dont on vous parlera d'ici quelques jours, semaines. Euh, et vous pouvez également télécharger en attendant la conférence Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Le lien est en description ou juste ici. Euh, pour savoir justement comment débloquer votre anglais, euh, connaître euh, la méthode pour parler anglais rapidement avec des euh, processus naturels d'apprentissage et pas du gavage, du verbe irrégulier ou de Brian qui reste dans sa kitchen. Je m'égare, euh, donc à l'inverse de la positive attitude, euh, vous avez euh, l'attitude négative qui est évidemment d'avoir d'être en état de stress, d'être en, en perpétuel questionnement du, du j'arriverai jamais, euh, je suis nulle, etc. Plus vous allez vous répéter ça, plus vous allez l'attirer. Et du coup ça va influencer votre intention. Euh, et ça va pas apprendre et c'est d'ailleurs le pire nocif à votre apprentissage. Euh, on a, euh, je vous ai raconté mon anecdote tout à l'heure, mais j'ai également l'anecdote d'une élève, euh, Julie, les, notre élève du, euh, une élève du marathon d'anglais, euh, qui m'a dit euh, lors d'un coaching, plus, c'est marrant parce que plus je suis détendue et plus j'apprends vite. Et oui, effectivement, à partir du moment où vous, vous mettez dans cet état d'esprit, ça fait toute la différence euh, et en plus si vous avez des gens autour de vous euh, dans une communauté bienveillante comme nous on aime le faire au sein du marathon anglais, vous êtes hyper boosté ou même dans le grand défi anglais, je sais que on en parlait encore hier avec une élève, ça va vous mettre dans un état d'esprit qui est totalement différent et vous allez avoir envie de foncer. Euh... Voilà, donc pour conclure cette vidéo, cultivez votre estime de vous, votre confiance en vous, votre positive attitude, euh, votre... Euh, n'essayez pas, alors désolé si ça choque cette phrase, mais n'essayez pas de mettre un, un, un pansement sur un cancer. Euh, nous, ce qu'on essaie de vous donner au sein du Marathon des Langues, c'est vraiment des des choses à l'origine en fait qui vont vous donner des résultats sur le long terme. Et on va pas vous dire de bouffer votre livre de verbes irréguliers, votre livre de grammaire parce que c'est pas ça qui vous fera parler anglais, c'est pas ça qui vous fera vous sentir mieux. Donc pour moi, apprendre une langue c'est pas associer des mots, des phrases ensemble c'est vraiment une expérience de développement personnel, c'est une expérience d'apprentissage et c'est du plaisir. Donc revenons à ces basiques qu'on a oubliées avec le temps et vous prendrez beaucoup plus de plaisir à, à franchir la ligne d'arrivée euh, mais comme vous le savez il n'y en a pas dans les langues <rire> c'est un perpétuel apprentissage, ça ne s'arrête jamais donc euh, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager de laisser vos commentaires juste en dessous, de nous dire euh, si vous avez déjà expérimenté euh, ce genre de changement euh, d'attitude euh, moi j'étais quelqu'un d'hyper anxieuse, hyper négative, hyper en mode victime tout le temps tout ça je l'ai changé, évidemment ça n'arrive pas du jour au lendemain euh, c'est euh, des années à se répéter des choses à s'entourer de personnes euh, de positives etc bref je vais pas rentrer là parce que je peux en parler pendant des heures euh, mais je vous remercie pour euh, votre soutien pour la chaîne et euh, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao et pour ceux qui viennent on se verra euh, durant la one week euh, pendant les lives